Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde en créole et pour le Maghreb Salam alaikum, voilà, alléluia, voilà nous sommes pour les nations Voilà l'évangile est pour les nations et voilà, voilà, alléluia Et euh, le Seigneur est bon, notre créateur est merveilleux On a tous été créés par le même créateur, la même main Et c'est magnifique et c'est le message que... Nous voulons encore annoncer aux nations, nous avons le même créateur. Eh oui, le même, le même, le même créateur qui est bon, il est merveilleux. Voilà, il s'appelle Elohim. Voilà, là, le nom du créateur, le nom de Dieu, c'est Elohim. Elohim a été manifesté en Yeshua, qu'on a appelé dans d'autres langues, Sinaïsa, Jésus-Christ, Jésus, Jésus. Voilà, en créole. Donc, euh, voilà, malheureusement, les hommes, voilà, l'ont appelé dans différents euh, noms dans, par rapport à leur pays, mais en vérité, il s'est Yeshua, Yeshua Mashiach, Alléluia. Voilà le nom qui sauve, le nom de, du Seigneur. Mais ceux qui disent Sinaïsa, Jésus, Jésus, ne, ne soyez pas condamnés. Voilà, le Seigneur, il nous a toujours entendu lorsqu'on nous dit Jésus, Jésus, Jésus-Christ. Il entend, il est fidèle, il sait les choses Mais, voilà, afin que nous sachions les choses C'est Yeshua. alléluia Et, euh, et c'est important de savoir ces choses Voilà l'origine de toutes choses Et on est vraiment dans la joie de l'œuvre que le Seigneur accomplit Dans l'évangélisation Il est en train de toucher les âmes frères et sœurs Il y a un réveil puissant mes amis Un réveil glorieux frères et sœurs Et euh... Et voilà à, à quoi l'église a, a, a part voilà, Nous avons part voilà, à toutes ces choses que le Seigneur nous a données Travailler avec lui, mes amis Alléluia, mes amis, frères et soeurs Vous Voyez, frères et sœurs, Le Seigneur veut sauver Le Créateur veut sauver Le Créateur veut pardonner Alléluia Père, merci pour ta présence, papa Son feu est magnifique, mes amis Son feu est glorieux son feu se dépose sur nous Sa gloire se pose sur l'église L'église ce n'est pas une église bâtiment Lorsqu'on dit église eh bien, Ce sont des individus Mais non un bâtiment Voilà, Parce que lorsqu'on dit église Les hommes font référence aux cathédrales Toutes ces choses voilà. Ce n'est pas ça en fait l'église L'église ce sont des individus voilà, Composés de différentes nationalités Arabes, français euh, Antillais, africains euh, euh, comment dire, euh, chinois, as, asiatique plutôt, euh, russe. En fait, voilà, voilà, c'est quoi l'Église du Seigneur Ce sont des individus. Voilà, l'Église de Jésus-Christ, ce sont des individus en fait, en vérité. Alléluia. Donc, euh, il est fidèle, il est fidèle, bon Dieu fidèle. Et euh, le Seigneur opère de grandes choses dans nos vies, grandes choses dans les âmes. Voilà pourquoi il est important pour l'Église. De ne pas perdre la mission, de ne pas abandonner la mission première que nous avons, à savoir l'évangélisation. Alléluia, frères et sœurs. L'évangélisation, c'est la mission première de l'Église. Et dans l'évangélisation, c'est simplement la parole du Seigneur qui est annoncée, comme le dit la parole dans Jean 1 au commencement, était la parole. Vous voyez, c'est la parole. Que le monde a besoin C'est la parole que les nations ont besoin d'entendre L'évangile de Jésus Christ L'évangile qui sauve Alléluia frère et sœurs. Voilà ce que nous devons annoncer C'est l'évangile Pas autre chose que l'évangile Pas d'autre message que l'évangile En fait c'est ça le message de l'évangile Frère, c'est annoncer Jésus Vous voyez frère et sœurs. La, la mort et la résurrection du Seigneur Mes amis C'est ça que nous devons prêcher Pour que les perdus pour que les hommes et les femmes puissent être sauvés, c'est annoncé la croix. Alléluia ah, frères et sœurs. Voyez, et la prédication de la croix a disparu. Le message véritable du créateur a disparu de dans le monde. C'est comme si en fait, on ne voit on n'entend plus l'évangile véritable être prêché. On n'entend plus ce, ce, ce, voilà, ce message, frères et sœurs Ce, ce, ce message qui, qui, qui restaure, qui délivre les vies Frères et sœurs, n'est plus prêché Pourquoi Mais Parce que le péché prend de l'ampleur Pourquoi L'amour d'un plus grand nombre se refroidit Pourquoi Le péché prend de l'ampleur de plus en plus Mes, amis, mes frères et sœurs voyez? Donc plus le péché prend de l'ampleur Plus l'évangile véritable du Seigneur eh ben, est abandonné et rejeté, voyez frère et sœurs, et enterré. Voyez, frère et, soeur. et nous sommes dans la fin des temps, et l'évangile de, de Yeshua, Jésus Christ, doit être proclamé haut et fort pour les nations, afin que les nations soient sauvées, afin que les hommes et les femmes soient délivrés du péché. Voilà le but de l'évangile. Le but d'annoncer l'évangile, c'est de délivrer les hommes et les femmes du péché. Pas nous, mais c'est ce message qui est l'évangile qui va délivrer les âmes du péché, frères et sœurs. Alléluia, frères et sœurs. Magnifique. Il se passe beaucoup de choses. Le Seigneur est en train de délivrer des âmes, de toucher les, des hommes et des femmes, frères et sœurs, dans l'évangélisation. Beaucoup de prostituées, beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient dans le péché sont en train d'être délivrés par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Yeshua Amashia, frères et sœurs, parce qu'il revient. Il n'a pas dit son dernier mot, mes amis. Il va libérer les nations, libérer les peuples, frères et sœurs, dans les nations. Tout le monde ne sera pas sauvé, mais dans les nations, un grand nombre quand même sera sauvé. Même si on dit que... Euh, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, eh ben, il y a quand même beaucoup de personnes qui seront quand même sauvées, frères et sœurs. Alléluia. Quand on dit peu d'élus, on peut croire qu'il y a deux trois personnes. Mais en fait, il y aura du monde quand même. voyez, oui, frères et sœurs, Alléluia. Il y aura quand même du nombre. Euh, comment dire euh, de, du, du nombre. voyez, oui, frères et sœurs. Combien Seul le Seigneur le sait. Voilà, voilà ce que je vois quand je, on dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. En fait, par rapport à ce que la terre contient, eh ben, et, euh, et par rapport à ce qui devrait être sauvé C'est sûr que Le, le nombre euh, sera toujours moins important Vous voyez frère et soeur Par rapport à tout ce que la terre euh, contient Par rapport à tous les habitants que la terre est portée C'est sûr que Par rapport à, à ce qui devrait être sauvé C'est sûr que c'est moins Vous voyez frère et soeur C'est sûr que ça ne fait, fait pas beaucoup Vous voyez frère et soeur ben, Je crois que dans le peu d'élus là Frère, le Seigneur va sauver, je crois, au nom de Yeshua Nazareth. Dans le peu d'élus, frères et sœurs, je crois que nos familles feront partie. Je crois que dans le peu d'élus, frères et sœurs, ben, des hommes et des femmes que nous côtoyons, des hommes et des femmes à qui nous avons prêché la parole, seront sauvés, seront délivrés, frères et sœurs. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Et la Bible nous dit que on va prendre un passage dans. On va prendre un passage dans Matthieu. 24, donc je, je, ne, je ne contredis pas la parole, quand la parole dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, moi je vois ça dans le sens où, par rapport au nombre d'habitants que la terre enferme, ben, c'est sûr que ce n'est pas évident, il n'y aura pas beaucoup en fait, vous voyez frères et sœurs, par rapport à tout ce que la terre contient, mais ben, dans le peu d'élus, je crois qu'il y aura quand même du monde, seul le nombre, le Seigneur le connaisse, le nombre, seul le Seigneur le connaît. Voilà pourquoi nous, on ne doit pas rester à regarder, Ah, comme il y a peu d'élus, eh je ne prêche plus la parole, je n'évangélise plus, ça ne sert à rien, c'est la fin, etc. Non, au contraire, c'est dans cette fin des temps que la puissance du Saint-Esprit est en train de nous saisir, et en train de nous allumer de plus en plus, frères et sœurs, pour que nous allions parler, frères et sœurs, pour que le Seigneur puisse parler, avertir à travers l'Église, à travers toi qui entends ce message. Le Seigneur veut avertir à travers toi. Alléluia. Oh oui! Ne soyons pas spectateurs, ne soyons pas spectateurs, mais soyons acteurs, frères et sœurs, dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut récompenser aussi ceux et celles qui ont travaillé dans le champ qu'ils ont reçu. Le champ, notre champ, c'est aussi l'évangélisation, frères et sœurs. La moisson est grande, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous encourager à travers ces vidéos que nous postons pour que d'autres frères et sœurs. Comment dire, réalise que c'est possible D'annoncer la parole D'évangéliser, peu importe le pays où tu es Tu peux annoncer la parole Tu peux évangéliser, poussé par la puissance Du Saint-Esprit, poussé par la puissance Dans, haut, oh frères et sœurs, nous pouvons annoncer La parole du Seigneur, mes amis Afin que le nom de Yeshua, afin que le nom De Jésus soit glorifié Soit connu, soit révélé, frères et sœurs Dans les cœurs, parce que les cœurs souffrent Des cœurs sont dans la, dans, la, dans la souffrance Dans le brisement Dans, dans, dans, dans l'aveuglement voilà pourquoi cette parole va apporter l'espérance oui voyez frère et sœur Car celui qui n'évangélise pas c'est comme si lui-même n'a pas d'espérance Le chrétien qui, qui n'évangélise pas tout au long de sa vie, tout au long de sa marche C'est comme si lui-même ou elle-même n'a pas d'espérance Parce que lorsque tu reçois l'évangile Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ de Nazareth de nos vies frères et sœurs Nous recevons l'espérance Alléluia. Nous recevons la lumière, nous avons une vision, nous avons une espérance, frères et sœurs, à savoir le royaume des cieux, la résurrection, frères et sœurs, l'éternité dans le paradis. Voilà l'espérance que nous avons et que nous devons propager, frères et sœurs, autour de nous. Frères et sœurs, peu importe là où tu es. Là où tu es, il faut annoncer la parole Parce que Jésus veut sauver Jésus veut délivrer une femme, un homme Là où tu habites, là où tu travailles Là où tu prends le train, là où tu prends le bus Là où tu prends l'avion, Jésus veut sauver quelqu'un Jésus veut délivrer quelqu'un frère et sœurs Libère la parole, libère le message que tu as reçu Libère cette parole que tu as reçue reçu dans ton âme La parole de Jésus Alléluia mes amis, Alléluia Waouh L'évangile véritable. Et dans Matthieu 28, on voit là, dans Matthieu 28, la Bible dit, la mission des disciples, dans Matthieu 28, 16, « Mais les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yeshua voilà, leur avait désigné, et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Wow. » Waouh Donc, le Seigneur, Jésus, a été adoré par les disciples. Donc, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas Elohim, que non, c'est qu'un prophète, oh, non, Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Oui, frères et sœurs, dernièrement, le Seigneur m'a poussé à l'évangéliser, frères et sœurs, frères et sœurs, c'était magnifique, magnifique, ça n'a ça, ça pas été filmé, ça n'a pas été filmé, mais c'était magnifique, frères et sœurs, toute une foule, frères et sœurs, toute une foule, frères et sœurs, composée aussi de maghrébins, maghrébines, et particulièrement des, de maghrébines qui m'ont vraiment touché, j'ai... J'ai vraiment senti une compassion du Seigneur pour ce peuple du Maghreb, frères et sœurs, c'était magnifique. Des jeunes filles qui avaient des larmes aux yeux, frères et sœurs, en train d'être touchées par la parole du Seigneur. Cette parole, frères et sœurs, en, en fait, quand l'Évangile est prêché, frères et sœurs, en fait, tu peux être de toute confession. Tu peux être de, de la religion que tu veux. D'ailleurs, le Seigneur n'est pas une religion comme on, on le crie souvent. Il n'est pas une religion, c'est notre créateur. En fait, quand sa parole est annoncée frère et soeur Dans tes entrailles là, il y a comme un feu Il y a comme quelque chose qui bouillonne Il y a comme, comme quelque chose qui ah, En fait, ça touche ton intérieur là En fait, c'est parce que c'est ton créateur qui t'appelle C'est la, la parole de ton créateur qui est en train de toucher ton âme Qui est en train de pénétrer ton âme frère et soeur Parce qu'il veut te rencontrer Parce qu'il veut te... Oh là là, il veut te sauver Alléluia Je, je pense que je que, que c'est mes soeurs hein, maghrébines, hein. elles vont se convertir, je le crois, parce qu'elles ont, elles ont reçu la chaîne aussi pour aller écouter la parole. Alléluia. Elles ont eu le cœur vivement touché, frères et sœurs. Des maghrébines. Vous voyez, frères et sœurs Elles ont été touchées par la parole, touchées, frères et sœurs. Mais c'était puissant, mes amis. Puissant. Une foule. Alléluia. Frères et sœurs, une foule qui était en train de boire la parole, mes amis Boire l'évangile de Jésus, mes amis Alléluia Waouh Vous voyez, frères et sœurs Donc, en fait, l'évangile a une puissance Dans l'évangile, frères et sœurs, il y a Jésus dedans Quand Jésus est dans l'évangile, frères et sœurs, ça produit quelque chose Ça produit la vie Vous voyez, frères et sœurs, la vie, l'évangile En fait, Jésus, c'est en fait, sa parole, il est la parole, frères et sœurs vous comprenez frère et soeur? Il est dans l'évangile, il est dans sa parole Donc quand il est proclamé frère, il est dedans Alléluia frère et sœur Et il opère dans les cœurs ce qui, doit, ce qui doit opérer Il opère dans les cœurs la, la, la vie Il communique la vie Alléluia voyez oui, frère et sœurs. Voilà pourquoi il est important pour nous Qui croyons en Jésus Christ Qui croyons en, en, au véritable créateur qui s'appelle Elohim il est important d'annoncer l'évangile. Nous ne sommes pas résumés à aller à l'église tous les dimanches, tous les je sais pas toutes les semaines à être dans l'église, l'église, balayer l'église. En fait, ce n'est pas cela que le Seigneur nous résume frères et sœurs. Vous comprenez Beaucoup de personnes pensent que être croyant, eh c'est de se confiner, voyez frères et sœurs, des années et des années enfermés dans des bâtiments qu'on appelle église. Ou, euh, ou temple, etc Non, nous sommes le temple du Saint-Esprit Nous devons aller ici et là, frères et sœurs Parce que nous véhiculons le Saint-Esprit qui est en nous, frères et sœurs La vie qui est en nous est véhiculée, frères et sœurs Voilà pourquoi l'Église doit être en mouvement Waouh Et c'est ça que nous devons saisir Vous voyez, frères et sœurs Vous voyez, frères et sœurs Voilà ce que nous, nous, nous devons saisir C'est ça l'Évangile que le Seigneur veut que nous saisissions Voyez oui, frères et sœurs, tu ne veux pas garder le feu sur toi sans rien faire avec Le feu doit être propagé frères et sœurs. Regardez quand le feu est dans une forêt. Vous croyez que le feu brûle seulement sur place Le feu mêlé au vent frères et sœurs, frère, ça se propage. Voilà pourquoi nous sommes des vents. C'est écrit dans la parole. Waouh Nous sommes des vents. Tu es un vent. Voyez oui, frères et sœurs. Voyez oui, frères et sœurs. Le Seigneur fait de nous des vents frères et sœurs et en même temps le feu. C'est-à-dire qu'en fait. <rire> Frère, ça fait des choses, ça fait des dégâts, la puissance de Yeshua en nous frères et sœurs ça, ça, ça secoue frère, ça, ça bouleverse, vous comprenez frères et sœurs, voilà pourquoi dans la parole des hommes ont dit voici deux hommes, voici les deux hommes là Paul et Barnabas en gros qui ont bouleversé le monde, deux hommes qui ont bouleversé le monde, comment deux hommes peuvent bouleverser le monde mes amis, si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit qui est en eux. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas limité au nombre. Vous comprenez, frères et sœurs Avec un homme, une femme, le Seigneur peut bouleverser, frères et sœurs, des nations. Bouleverser des continents, mes amis. Regardez ce qu'il a fait avec les hommes, nos frères et sœurs, dans, dans le passé, frères et sœurs. Des Charles Finet, frères et sœurs. Des Jonathan Edwards. Regardez un peu avec Pierre. Regardez un peu avec Paul. Regardez avec tous ces hommes. Étienne, Ézéchiel, Moïse. Frères, frères, avec un, un petit groupe. Avec deux ou trois personnes. Regardez le, le travail que la, la puissance du Seigneur a opéré, frères et sœurs Et nous sommes dans ce temps où il ne faut pas regarder à toi en fait Oh, je suis tout seul, oh, on n'est pas beaucoup, oh, patati, oh, non, non, non, non, non, non, non Avec une personne, le Seigneur peut bouleverser le monde, frères et sœurs Oui, frères et sœurs Alléluia Et c'est magnifique Voilà le travail que le Seigneur veut que nous, nous fassions dans ces temps de la fin, ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la crainte du Seigneur, dans la vérité, eh bien, courage à toi. Courage, courage, courage, courage. Continue à semer la parole. Continue à diffuser l'évangile du Seigneur. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul dit Car si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Donc, ce n'est pas une gloire de prêcher la Bible. Malheureusement, on le voit dans le monde aujourd'hui, beaucoup ont pris la Bible pour en faire comme si c'était une gloire pour eux. Ils sont euh, au devant, ils sont élevés au-dessus du peuple. Ils sont déguisés, maquillés, tout ce que vous voulez, au-dessus du peuple. Eh bien, ça, ce n'est pas l'évangile que Jésus nous a laissé, frères et sœurs. Ça, c'est un autre évangile. Et la parole nous dit que si on vous prêche un autre évangile, même si c'est un ange qui vient vous annoncer un autre évangile que celui qui a été donné qui a été laissé par les apôtres laissé par le Seigneur Jésus Christ eh bien, que cet, cet ange soit anathème en gros qu'il soit maudit tout ce qui est hors de l'évangile doit être rejeté frère et sœurs. tout message tout euh, comment dire, évangile qui est, qui est annoncé et qui n'est pas celui de, comment dire, que Pierre, Paul ont prêché, que Jésus Christ ont prêché et eh bien il faut le rejeter et c'est écrit que cet ange soit cet ange soit anathème vous comprenez frères et sœurs Oui Voilà pourquoi il est important de prendre position pour l'évangile véritable L'évangile pur de Jésus Oui, frères et sœurs L'évangile de Jésus ce n'est pas l'argent L'évangile de Jésus ce n'est pas la religion L'évangile de Jésus ce n'est pas euh, Comment dire euh, Toi qui deviens le chef de tout le monde L'évangile de Jésus ce n'est pas euh, On doit dépouiller les hommes et les femmes Ce n'est pas ça l'évangile de, de Jésus L'évangile de Jésus c'est En fait c'est Aller vers lui en fait C'est marcher avec lui C'est le connaître frère et sœur L'évangile de Jésus apporte la délivrance Apporte la vie éternelle Apporte le pardon de nos péchés Apporte la restauration Voilà l'évangile de Jésus frère et sœurs Oui frères et sœurs Beaucoup écoutent l'évangile Beaucoup écoutent l'évangile Matin, midi soir écoutent l'évangile Mais cet évangile ne produit pas en eux la vie La délivrance, la restauration Elle n'apporte pas de fruits en eux frères et sœurs mes amis c'est grave Et dit Paul hein, car, si je ne, si, car si je prêche l'évangile Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire Frère annoncer l'évangile Frère ce n'est pas un sujet de, Pour se glorifier On ne peut pas se glorifier parce qu'on prêche Jésus oh, Celui qui se glorifie Parce qu'il prêche Jésus eh bien, il, ne subit, il ne souffre pas comme Jésus eh, Frère et soeur il annonce un autre évangile, parce que l'évangile véritable, elle n'apporte pas, tu, te, tu ne peux pas te glorifier avec. Au contraire, tu vas souffrir. Voilà c'est quoi l'évangile véritable. Tu vas souffrir comme Jésus. Tu seras martyrisé comme les apôtres, comme nos frères et sœurs de l'église primitive. Vous voyez, voilà ce que produit l'évangile véritable. Le rejet, elle produit la persécution, elle produit le, comment dire, frère et sœur, elle produit tout ça. Donc si tu, tu glorifies parce que tu annonces l'évangile, il faut te poser des questions. Quel est l'évangile que tu prêches Est-ce que tu prêches la croix Qu'est-ce que tu prêches Parce qu'aujourd'hui on se rend compte aujourd'hui que la prédication de la, la prédication de la croix, à savoir aux œuvres, euh, comment dire, la mort, euh, comment dire, la séparation, plutôt, je dirais aussi, euh, comment dire, la mort, voilà, au péché, la mort, comment dire, comment dire, aux, aux œuvres euh, infructueuses des ténèbres. Vous voyez, frère et sœur. Eh bien, si tu ne prêches pas ce message-là, frère et sœur. Tu prêches un autre message. Et d'ailleurs, on n'est pas frère et sœurs si tu prêches un autre message. <rire> ah ben oui. Parce que les vrais enfants du Seigneur, les vrais enfants de Jésus-Christ, de Nazareth, nous annonçons le même message. La croix, le royaume des cieux. Pas autre chose que le royaume des cieux, frères et sœurs. Le royaume, la vie éternelle. Jésus-Christ Jésus et Jésus-Christ crucifié, frères et sœurs. Rien d'autre. Alléluia, mes amis. Waouh il y en a qui peuvent traduire ce message dans d'autres langues Vous pouvez le faire si vous voulez Alléluia Prenez toutes les vidéos si vous voulez Diffusez-les dans, tout, dans, diffusez dans, dans toutes les langues que vous voulez C'est libre, voilà Car si je prêche l'évangile, nous dit euh, Paul Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire C'est parce que la nécessité m'en est imposée Vous voyez frères et sœurs Donc nous les enfants du Seigneur, nous l'Église, les croyants en Jésus-Christ si nous prêchons l'évangile, c'est parce que la nécessité nous est imposée. Waouh Ça c'est fort ça frère et soeur. Donc voilà pourquoi l'église prêche l'évangile. Parce que la nécessité lui est imposée. S'il ne fallait plus prêcher, frère, nous, on allait se cacher Parce que la prêcher, ce n'est pas un sujet de gloire Ce n'est pas un sujet de gloire, frère Frère, nous sommes vus comme des rebuts Des, des, des, des, des, des, des, des, des rebuts de la société des, des, des balayures de ce monde Nous sommes vus, frère et sœurs, de, de, de la sorte Lorsque nous annonçons la parole Nous ne sommes pas acclamés Et d'ailleurs la parole dit que si tout le monde dit du bien de toi Malheur à toi Donc si tout le monde t'acclame, il y a un problème et ça, ça ne plaît pas à l'homme. Voilà pourquoi ce n'est pas un sujet de gloire. Pour la chair, là, frère, ce n'est pas un sujet de gloire. Voilà pourquoi beaucoup se glorifient en la prêchant. Parce qu'ils ne prêchent pas le vrai message. Ils ne prêchent pas le vrai message. Ils vont prêcher un message qui caresse tout le monde, qui arrange tout le monde. Un message humain. Vous voyez Un message humaniste. Un message qui arrange tout le monde. Ils vont prêcher un Jésus light. Un Jésus que, qui accepte tout. Voilà ce message que beaucoup vont accepter. Voilà pourquoi beaucoup d'églises sont remplies. Plein, plein, plein, plein, plein, plein, plein. Pourtant, ce n'est pas l'évangile qui est prêché. Pourtant, c'est un autre message qui est prêché. Regardez de, de vos yeux, frères et sœurs. Alléluia. C'est un autre message qui est prêché. On va te prêcher l'argent On va te parler de l'offrande du prophète On va te parler du père spirituel Oh, C'est le père spirituel qu'il faut Qui est au dessus tout ça Sans l'accord le, du père spirituel Tu ne veux pas œuvrer pour le Seigneur Tu ne veux pas aller faire l'œuvre du Seigneur frère et Sœur. Ça c'est un autre évangile ça mes amis Tu vois Beaucoup attendent une position des mains Pour aller évangéliser Mon ami ça ce n'est pas l'évangile Vous comprenez frère et soeur Ça c'est un autre évangile Alléluia Dernièrement, un frère, un frère me disait euh, récemment qu'il est parti, enfin il était quelque part je crois Et quelqu'un lui a donné une carte, il part avec la carte et qu'est-ce qu'il voit sur la carte Il voit qu'on lui parle d'une église, euh, c'est une église qui est annoncée dessus en fait Une église qui est annoncée dessus, le frère est parti la voir et dit mais tu ne m'as pas parlé de Jésus là Tu ne m'as pas, pas parlé de Jésus, tu me donné une carte, ça le sens, tu ne m'as pas, pas parlé de Jésus vous voyez? Donc, en fait, on peut être là, frères et sœurs, à diffuser des, des, des, des, des, des cartes, tout ça, des choses comme ça, mais pour simplement faire quoi Attirer les gens quoi dans l'église, dans un bâtiment, dans un système. Vous voyez, frères et sœurs, on les sort d'un système pour les ramener dans un système. Et ça, ce n'est pas la parole. Voilà pourquoi nous avons prêché aux hommes le royaume du Seigneur, leur prêcher Jésus. Vous comprenez, frères et sœurs Le reste, c'est le Seigneur qui, qui le fera. Vous comprenez Si le Seigneur doit faire des connexions, il le fera. Mais nous ne devons pas aller annoncer notre Église, annoncer aux gens, venez dans mon Église, venez, venez, venez. Frère, ce n'est pas, pas ce qui sauve. Ce n'est pas ce message que, nous était, que Paul, Pierre, Jacques ont prêché. Ils ont prêché Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ressuscité, mes amis. Voilà le message, voilà le message véritable. Alléluia. Le message parfait. Le message sauveur, frère, c'est la prédication de la croix. Vous voyez, frère et sœur, la, la, la, la séparation d avec, d avec le péché. On ne peut pas prêcher l'évangile, un évangile qui ne dit pas aux hommes que Jésus est crucifié en fait. En gros, qu'il est mort pour nos péchés. Vous voyez, frère et sœur Aujourd'hui, c'est un, un autre évangile qui est prêché. C'est un autre système qui est, qui est mis en place dans notre chrétienté. L'évangile, la vie véritable, n'est plus annoncé frère et sœur. Vous voyez, frères et sœurs Voilà pourquoi le Seigneur est en train de enflammer ses enfants, enflammer son peuple. Beaucoup sont en train d'être enflammés. Beaucoup reçoivent de nouveaux équipements, des équipements, frères et sœurs, nouveaux, qui ont été comme éteints. Le Seigneur rallume tout ça, mes amis. Il rallume tes pieds, ton zèle-là. Il rallume ta vie. Il te rallume, il t'enflamme. Ne laisse pas le péché te séparer du Seigneur. Ne laisse pas la sainteté, frères et sœurs, du Seigneur, te quitter à cause du péché, mes amis Le péché bat de son plein, mes amis Battons-nous, frères et sœurs Pour notre salut Et prêchons la parole afin que des âmes soient sauvées, mes amis Délivrez du mal Délivrez du péché, frères et sœurs Alléluia Voilà la différence entre la religion et Jésus Jésus est le seul qui délivre Jésus est le seul qui délivre du mal Waouh voilà ce que produit l'évangile en nous, on ne peut pas se dire croire en Jésus, on ne peut pas se dire croire en l'évangile et être toujours lié au mal et disant, oh mais c'est pas grave, c'est normal parce qu'on est pécheur. non, non, non, le Seigneur est mort sur la croix pour nous justifier, pour nous délivrer, pour nous racheter, donc tu ne peux plus pratiquer le mal, il y a un nettoyage que le Seigneur va commencer à opérer dans ta, opérer dans ta vie quand tu reçois la parole, quand tu reçois l'évangile frères et sœurs. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, « Car si je prêche l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. » Donc, ceux qui annoncent l'Évangile dans les souffrances, dans les pleurs, dans, dans, comment dire, dans les cris, etc., dans le sens où on t'insulte, on te crie dessus, on te hait, etc., frères et sœurs, ben, laisse-moi te dire, frères et sœurs, eh ben, « Tu auras une récompense grande dans les cieux. Ta récompense sera grande dans les cieux. Wow. » Waouh tu ne seras pas récompensé parce que tu as assisté à tous les programmes d'Église. Tu ne seras pas forcément récompensé parce que je, je, je, je pèse mes mots pour pas qu'on dise que, pour pas que vous pensiez que euh, qu'il n'est pas bon de se réunir entre frères et sœurs. Ce n'est pas ce que je prêche. Oui, frères et sœurs. Mais on se rend compte que l'accent est plus mis sur le fait de participer, de faire partie d'une congrégation, frères et sœurs. Eh bien, beaucoup pensent que c'est ça qui va nous sauver. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas là que tu seras récompensé, hein. le Seigneur va te récompenser parce que tu as gardé ses commandements, premièrement, alléluia Celui qui m'aime garde mes commandements, voilà comment le Seigneur va récompenser beaucoup de, de nous autres, on en, on en y choix, de ses enfants Parce que nous avons gardé ses commandements Croire en Jésus Christ consiste à garder ses commandements Croire en Jésus ne consiste pas à rentrer dans un ministère Croire en Jésus-Christ ne consiste pas à participer aux réunions d'église. Croire en Jésus ne consiste pas à, comment dire, à, à s'élever, à, à, à devenir un prédicateur. C'est pas ça, croire en Jésus. Croire en Jésus-Christ consiste à garder ses commandements. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi sert-il à un homme de faire l'œuvre, de prêcher ici et là, de faire tout ce que, euh, comment dire, toutes sortes d'œuvres s'il perdait son âme? En gros, qu'il ne garde pas les commandements du Seigneur. Eh bien, il vaut mieux garder le commandement du Seigneur Et ensuite, travailler Voilà le premier, voilà le, la, la, la, le, comment dire Le, le, le, le, le, la, la, le commencement de, de la, notre marche Garder les commandements de Jésus Celui qui aime Jésus, garde ses commandements que lui, Celui qui aime Jésus, marche dans la vérité Marche dans la sainteté, dans la sainteté. Celui qui aime Jésus, frère et sœur ne pratique pas l'adultère. Celui qui aime Jésus ne pratique pas le mensonge. Celui qui aime Jésus ne pratique pas, comment dire, euh, le mal, les pensées impures, tout ça, les calomnies, le, le, le péché, l'hypocrisie, frère, le, en fait, le mal. Les fausses déclarations. Et beaucoup de, de chrétiens font des fausses déclarations. Ça, ça c'est une parenthèse que je crois que le Seigneur veut nous interpeller dessus. Beaucoup de chrétiens font de fausses déclarations. Des, des fausses déclarations. Euh, euh, par rapport à comme quoi ils sont, euh, Elles sont femmes isolées Alors que c'est faux, c'est pour toucher les aides D'autres vont faire des fausses déclarations à la CAF Etc, des fausses déclarations Beaucoup de chrétiens sont dans des, dans des fausses déclarations Mes amis, le mensonge vous, vous, Si le Seigneur revient aujourd'hui vous, vous ne serez pas sauvés Vous irez en enfer, c'est la vérité Voilà ce que beaucoup ne savent pas aujourd'hui Enfin savent, mais qu'on ne leur prêche pas Parce que comme ce n'est pas prêché ben, Ils vont dire, dire ben, c'est pas grave Comme ce n'est pas prêché, c'est pas grave voilà comment, aujourd'hui, l'évangile véritable du Seigneur, frères et soeurs, n'est plus annoncé véritablement. On n'annonce plus aux chrétiens la croix. On leur annonce, oui, Jésus accepte de tout. Donc, comme ceux qui prêchent la parole, ceux qui qui, qui, qui annoncent l'évangile, enfin, beaucoup, hein, il y en a beaucoup, frères dans les nations, n'annoncent pas l'évangile véritable, il va se passer quoi Eh bien, les gens vont, vont comment dire, ils vont, ils, vont, ils vont pas, comment dire, mettre l'accent sur la sainteté. Vous voyez, frères, parce que on a, la, foi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc voilà pourquoi il est important de, de Nous qui prêchons l'évangile, nous les chrétiens, nous l'église De l'annoncer dans toute la vérité Afin que le Saint-Esprit puisse produire la vie Dans les âmes, dans les cœurs qui vont l'entendre Afin qu'elle soit bien bâtie oui, Vous voyez frères et sœurs, voyez frères et sœurs, Wow Vous voyez dans 1 Corinthiens 9 verset 16 Car si je prêche l'évangile Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire Frère, l'œuvre que nous faisons, le, le, le fait d'aller évangéliser, ce n'est pas un sujet de gloire. Non C'est la moquerie. Mais nous sommes dans la joie, pourquoi Parce que des âmes sont sauvées. Nous sommes dans la joie parce que l'évangile a été semé. Voilà notre joie. Qu'on nous insulte, c'est une joie. Qu'on nous frappe, c'est une joie. Comme à l'heure, je disais tout à l'heure, ces derniers jours-là, le Seigneur m'a beaucoup poussé à l'évangéliser. Et, euh, et, euh, et ça m'a marqué de voir des maghrébines, frère, larmes aux yeux, me disant... Ça me touche ce que tu dis. Ça me touche cette parole. Frère, j'étais touché en train de filmer et tout ça. Ça les a touchés, mes amis, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs Et j'ai encore réalisé, en fait, l'importance d'annoncer l'évangile. Vous voyez, frères et sœurs Et que nos soucis que nous avons au quotidien, nos soucis de la vie ne puissent pas nous sortir, en fait, de... De, de, de, de, de, de, du travail du royaume Il dit le Seigneur Recherchez premièrement le royaume des cieux En fait, occupe-toi des affaires de ton Père Céleste Et il s'occupera de tes affaires Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire frères et sœurs On est trop là à s'occuper de nos affaires Nos affaires Occupons-nous des affaires du royaume Des cieux Parce que des problèmes sur la terre, il y en aura tout le temps Nous ne sommes pas dans un monde de paix c'est un monde de troubles, c'est un monde où ça secoue Donc il y aura tout le temps des histoires Tout le temps des problèmes dans ce monde Frères et sœurs, il y a des crises il y a temps... Ça ne va pas changer Voilà pourquoi si on souhaite d'abord régler nos affaires Nos vies, ah ma vie Mon ami, occupe-toi aucune... des, des affaires du royaume Quand je parle de ta vie, ce n'est pas par rapport au péché hein. C'est par rapport euh, à tout ce qui peut prendre de la place Les soucis de ça sa... Les soucis de la vie, je parle plutôt Voilà, les soucis de ce siècle Et alors on va prendre un passage qui en parle C'est plus par rapport à ça que je parle que les soucis de ce siècle ne puissent pas étouffer en nous l'évangile. Voyez oui, frère et sœurs. Voyez oui, frères et sœurs. Parce que des gens attendent la parole que tu as reçue et les soucis de cette vie veut comme et tout va comme et va vouloir étouffer en nous. Voilà parce que nous sommes humains en nous cette vie, cette parole, cette espérance. Voyez oui, frères et sœurs. À, à travers elle des vies seront, seront sauvées Voilà pourquoi toi qui entends cette parole frère et soeur Qui t'étais refroidi T'avais abandonné un petit peu T'avais plus à cœur Tout ça, de parler de Jésus Laisse moi te dire qu'il faut te relever Laisse moi te dire qu'il faut que tu annonces ta parole Laisse moi te dire que tu dois aller là où le Seigneur t'envoie Et entre parenthèses Par la grâce du Seigneur Il euh, y a des missions qui sont, qui sont en préparation hein. Voilà, notamment Le Canada, par la grâce du Seigneur et aussi la Guadeloupe encore, hein, les Antilles euh, prochainement encore. Et euh, au mois de mars, si le Seigneur permet, on ira à la, en Suisse, suisse et, euh, vers la frontière suisse par la grâce du Seigneur. Donc ça c'est des, des missions que nous sommes en train de préparer par la grâce du Seigneur. Priez pour nous frères et sœurs afin que le Seigneur nous accompagne et que les choses se fassent selon sa, sa, sa, sa, sa, selon sa volonté, etc. Donc voilà frères et sœurs, voilà. Nous devons nous occuper du, du royaume des cieux frères et sœurs. Que ton entreprise ne prenne pas plus de place que Jésus. Que ton travail ne prenne pas plus de place que Jésus. Dans ton cœur, tu vois Que ta femme, ton mari Ne prenne pas plus de place que Jésus Que, te, que ton, comment dire, ta communion d'église Ne prenne pas plus de place que Jésus dans ton cœur Le Seigneur veut parler à nos cœurs Le Seigneur veut nous communiquer sa vision Nous communiquer sa pensée Nous devons être attentifs, frères et sœurs à ce qui se passe dans ces temps de la fin Il y a le feu du réveil Que le Seigneur est en train de déverser, frères et sœurs Il y a sa gloire qui déverse Je vous dis la vérité Il veut saisir quelqu'un Il veut saisir, frères et sœurs une personne qui lui appartient Pour l'envoyer dans un champ bien spécifique Pour libérer les âmes qui périssent Ô oh Seigneur mon roi Tu n'es pas devenu chrétien pour devenir la vitrine d'une église La vitrine de, de je ne sais pas quoi Tu es devenu chrétien pour glorifier Jésus Christ dans ta vie Tu es venu, devenu chrétien pour devenir enfant d'Elohim. Enfant du Seigneur Jésus Alléluia Waouh Alléluia oh, oh, oh Saisis la parole Saisis Saisit la parole, au commencement était la parole, la parole qui nous sauve. La parole de Jésus, le machia, il est incontournable Ose, laisse-le te saisir Laisse-le te saisir Laisse-le oh, te porter sur ses ailes Laisse-le t'emmener là où il veut t'emmener Ne résiste pas Laisse le Créateur t'envelopper briser oh, oh, oh alléluia alléluia alléluia que son amour t'inonde au oh, papa que sa gloire t'enveloppe que sa présence t'inonde chicaya que tous les dons dans ta vie soient restaurés alléluia Là où tu t'es troublé, sois restauré. Alléluia. Sa présence est magnifique. T'as un doute, sa parole est là pour toi, mon ami. Alléluia. Sa parole. Alléluia. Te conduira dans toute la vérité. Car sur tes pieds, Oh, oh sa parole est une lumière. Oh, oh, oh il nous allume. Il t'allume, il allume son peuple. Mais mon ami, alléluia. Même si les gens mentent sur toi, même si les gens te calomnient, même si les gens te... Il y a la médisance sur toi, même si on, mon ami continue à œuvrer pour le royaume, continue à marcher pour ton Père céleste, ta récompense et, Oh là là, elle sera grande dans les cieux, mes amis. Beaucoup de chrétiens ont abandonné, beaucoup veulent abandonner. Toi, abandonne pas. Hein? Et ceux qui ont abandonné, revenez, revenez, mon ami. Reviens à Jésus de Nazareth. Oh lolo, reviens à Jésus, crois en Jésus. Alléluia, prie Jésus, mes amis. Tu n'es pas le seul qui souffre, tu n'es pas la seule qui pleure, mon ami. L'église est en train de gémir, le peuple de Yeshua est en train de gémir, mes amis, pourquoi Parce que le péché prend de l'ampleur, pourquoi Parce qu'ils aiment Jésus, ils disent à Jésus, viens, Seigneur sauve-nous, Seigneur je refuse le mal, Seigneur je refuse de pécher, papa volontairement, Seigneur je refuse le mal, voilà la prière des enfants de Jésus, Alléluia mes amis ils sont des flambeaux eh, mes amis ils sont comme des ils sont pas comme mais ils sont des flambeaux dans le monde tu es un flambeau mon frère ma soeur mes amis Alléluia tu es un flambeau tu es un flambeau tu es une lumière une lumière Tu es une lumière! Qui brille dans le monde, oh la lumière de Jésus. Tu es la lumière de Jésus. Tu es l'étoile de Jésus. Alléluia. Tu vas chanter pour le Seigneur encore. Tu vas encore faire des albums. Tu vas encore faire des des, des, des, des messages pour l'Église. Tu vas encore prêcher pour que le le message soit véhiculé, frères et sœurs. Tu vas encore travailler pour la mission, dans la mission. Travailler dans le champ, mes amis. Alléluia. Parce que tu es équipé par le roi. Parce que tu es mandaté par le roi. Tu es, oh là, là tu es équipé. Kaita Équipé. Quand les gens vont attendre que tu tombes attendre ta chute Mon ami, il y a le bon berger qui est là Il y a l'agneau qui est là Le lion qui est là Ta chute, mon ami, tu ne tomberas pas Au nom de Yeshua de Nazareth Tu ne chuteras pas Là où beaucoup attendent ta tête Là où beaucoup attendent que tu tombes Tu ne tomberas pas dans le péché Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Et quand même ta trébuché, Tu ne vas pas mourir Tu vas être sauvé Le Seigneur est, est là pour sauver non pour détruire, non pour condamner Il est là pour sauver Alléluia mes amis Oh, oh, oh, oh, oh Relève-toi Sentinelle La vérité de prêcher frère et sœurs. La différence Le Seigneur la fera de plus en plus Par la vérité Alléluia La vérité Le croyant véritable aime la vérité Oh oui, oh oui, oh oui Ceux et celles qui aiment la vérité, frères et sœurs Mon ami, seront Oh lala, Seront accompagnés avec puissance Accompagnés avec force Avec autorité Avec gloire Pourquoi Parce qu'ils marchent, elles marchent dans la vérité Des prodiges, des miracles Mon ami, se produiront Pourquoi Tu aimes la vérité Tu refuses de, de, de prendre position pour les œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia, frères et sœurs. Wow. Prends position pour la vérité, quoi qu'il t'en coûte. Prends position pour la vérité, quoi qu'il t'en coûte. Quoi qu'il quoi qu t'en coûte. Oh, Jésus. Notre père, notre maître, a aimé la vérité. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Regardez la vie qu'il a menée. Regardons la souffrance qu'il a eue, frère et soeur. Frère, on n'a pas vécu ce qu'il a vécu, mes amis. Tellement il était sainteté, frère. Il est, il était et il est. Quand je dis il était, c'est quand il était sur terre en tant qu'homme. Mes frères, il est sainteté. Wow la sainteté, la sainteté, oh. l'humilité, la repentance. Oh. Oh. Oh. Oh. Jésus est fidèle. Sèche tes larmes, ma soeur, mon frère Tu n'es pas le seul qui souffre Tu n'es pas la seule qui souffre Des millions et des millions et des millions De chrétiens, frères et sœurs, De croyants véritables, frères, sont passés par là Mes amis, alléluia Nous ne sommes pas les seuls, mes amis Nous sommes des chrétiens de la dernière heure Nous sommes de la dernière heure, frères et sœurs. D'autres dans le passé Sont passés par des chemins Que nous sommes passés, et encore pire des fois Frères et sœurs. alléluia L'évangile véritable va produire la souffrance en nous frères. La souffrance Voilà pourquoi ce n'est pas un sujet de gloire De prêcher l'évangile Donc ceux qui sont adulés, acclamés, applaudis Frère, pas, ils ne prêchent pas le vrai message Ce n'est pas possible mes amis Tu ne peux pas prêcher l'évangile véritable Et être acclamé, adoré, adulé Ce n'est pas possible Non Oui frère, ça Oh, oh. Jésus lui-même a prêché le véritable message quand il était sur terre. Combien l'ont abandonné? Beaucoup l'ont abandonné. Pourquoi? Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Tellement qu'elle est dure à entendre, ils l'ont quitté. Ils ont quitté Jésus. La bête Ils n'ont pas adoré. Ils sont partis. Pourquoi? La parole au commencement était la parole. Quand la parole véritable est prêchée, frère et sœurs, mon ami, ça va, ça va, oh là là, ça va amener les gens vers le Seigneur, mes amis. Ils ne vont pas t'adorer. Vous comprenez? Quoi qu'il y, y en a ceux qui vont vouloir être idolâtres, mais ça ne pourra pas tenir. Pourquoi Parce que tu ne vas même pas faire attention à, leur, à eux. Pourquoi, tu, tu, pourquoi Parce que tu préfères Jésus. Ah oui, parce que tu préfères Jésus. Tellement qu'ils vont voir que tu ne fais pas attention à eux, ils vont, ils vont fuir. Ils vont aller vers le Seigneur. Alléluia. Mes amis. Tu vois, frères et sœurs quand tu prêches l'évangile véritable, quand nous prêchons la parole, même si le Seigneur fait des miracles, même si le Seigneur guérit, il touche, frères et sœurs, les gens vont croire que c'est nous. Mais tellement qu'ils vont voir que notre attention n'est pas sur eux, ils vont, ils vont abandonner leur idolâtrie. Ils vont se tourner vers le Seigneur, mes amis. Voilà ce que nous devons faire déchirer nos vêtements là. Enfin, c'est pas physiquement, mais comprenez, comme Paul et, et Banabas ont fait. Ils ont vu oh, c'est des mercures, les dieux sont venus parmi nous. Ils ont cru que c'était des dieux. Ils ont déchiré leurs vêtements, mes amis. Vous voyez, frère et soeur Donc, lorsque quelqu'un va vouloir t'idolâtrer parce que tu as prié pour lui, il a été guéri. Pour elle, il a été guéri. Tu as fait quelque chose pour elle, euh, le Seigneur, euh, comment dire, l'a béni. Tu vois Tu l'as prêché la parole, elle a été touchée. Et qu'elle a commencé à avoir des gros yeux pour toi. Là, la personne commence à te voir comme Elohim, mon ami. La position à avoir là, c'est catégorique, mes amis. De lui présenter l'agneau. Et de ne pas être intéressé par rapport à, à, à ses yeux qui vont pétiller. Vous me direz, oui, il faut le respecter. Oui, ça c'est normal. Mais il y, a, il y a respect, respect. Il y a des chrétiens qui veulent trop ramener, se prosterner devant toi. Il y a des chrétiens, c'est comme ça. Ils vont vouloir te, se prosterner, se courber devant toi. Mes amis, ça là, on ne peut pas accepter ça. Inacceptable. Pourquoi Parce que nous voulons que la gloire revienne à Jésus seul. Oui frère et sœurs, Jésus seul, à Jésus Christ seul l'honneur et la gloire, la puissance, l'élévation, la majesté, l'autorité au siècle des siècles, Alléluia, voilà le message de l'évangile. Nous ne sommes pas là pour dépouiller les âmes, nous ne sommes pas là pour écraser les âmes, nous sommes là pour leur dire voici Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, Jésus. Wow! Comme je dis tout à l'heure, il y a des, des maghrébines et plein d'autres personnes sur laquelle une foule, frère, touchée par la puissance de l'évangile. Il y a deux hommes à côté qui sont à côté. Ils ont essayé de me pousser dans les rails, frère. <rire> le peuple s'est levé, frère. Je vous dis la vérité. Le peuple s'est levé. Le peuple a dit, non, non, non, non, tu le tou vous ne le touchez pas, frère. Une, une, un, une multitude s'est levé. Voilà, pour les séparer, là. Ils ont fait pour, pour, pour, opposition, pour les séparer. Je vous dis la vérité. Ils, sont, ils se sont opposés, frère, à ce qu'ils me jettent dans les rails. <rire> Parce que j'étais au bord du rail, il y avait une foule, frère, je me suis mis, de, je me suis mis devant eux, toute la foule, devant, les, devant le, le, le quai, pour prêcher, frère. Et les deux hommes, se sont, ils n'étaient pas contents, ils ont essayé de vouloir voilà, me pousser, dans les, me pousser même dans les rails. Frère, les gens se sont levés, non, non, non, vous ne le touchez pas, vous le, frère, les gens se sont posés, frère. J'ai dit, voilà les anges du Seigneur sont parmi nous pour me protéger. <rire> le peuple était dans la joie, frère, magnifique, mes amis. Et une compassion, frère, j'ai une compassion mais magnifique pour ce peuple. Que je bénisse, il y en a qui écoutent ce message parce qu'il y en a à qui j'ai donné la, la chaîne pour écouter la parole. Et c'est rare que je fais ça. Mais je leur ai donné la, la, la chaîne. Ils ont dégainé leur portable. C'est où C'est quoi EV quoi EVD J'ai dit EVDN. Ils ont abonné, frère. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas donné la chaîne devant la foule tout à l'heure Sur lequel j'ai fait, non mais le Seigneur, comme, Il fait comme il veut. On veut envoyer les gens vers le Seigneur, pas vers nous. <rire> Et même si j'aurais donné, même si j'ai donné la chaîne Ce n'est pas pour qu'ils viennent, qu viennent, qu viennent vers nous Mais c'est pour qu'ils viennent vers le Seigneur Bien sûr, comprenez le message Afin qu'ils entendent la parole Parce qu'ils étaient vivement touchés Waouh, c'est magnifique ce, ce message Frère l'évangile, l'évangile là Aucun humain ne peut dire c'est faux Aucun humain ne peut dire que la Bible là c'est faux frère Obligé dans ton âme au fond là tu... Ah c'est vrai l'évangile C'est vrai la parole Alléluia frère et sœur. Oui, frère et soeur, Donc, le Seigneur est bon, les fidèles Et on va prendre un, un passage pour finir dans Matthieu 13, verset 1er. Et j'aimerais encourager euh, tous frère, les frères et sœurs, même toi qui as qui a peur d'aller évangéliser, j'aimerais aussi t'encourager que le Seigneur te fortifie, d'accord Et euh, demande-lui la force de témoigner de lui. Parce que la Bible nous dit qu'on n'a pas reçu, la Bible nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Oui, frère, l'esprit qu'on a, on a reçu. C'est un esprit de force. Donc, la timidité, là, il faut qu'on la chasse de nos vies, au nom de Yeshua. Il faut qu'on la brise, qu'on la chasse, cette timidité au nom de Yeshua de Nazareth. Parce que lorsqu'on voit le monde, ils ne sont pas timides. Hein. Sur les réseaux, là, les gens font tout et n'importe quoi. Ils n'ont qu'une timidité. Donc, pourquoi nous, on serait timide, nous <rire> D'annoncer le ciel, le royaume éternel, d'annoncer le Créateur. On doit chasser ça de nous, loin de nous, au nom de Yeshua. Si le monde n'a pas honte de faire ce qu'ils font sur les réseaux aujourd'hui, là, pourquoi on aurait honte d'annoncer notre Créateur Mais malheureusement, beaucoup ont honte parce que c'est étranger à ce monde. Quand on annonce Jésus, ben, c'est étranger à ce monde. Et récemment, on a vu la, la chanson qui est passée. Hein. Le monde a été évangélisé par une chanson frère et soeur. Ça doit nous interpeller ça. et La Bible nous dit que le, cet évangile du royaume, voilà, en fait, l'évangile doit être prêché à toute la terre habitée. Ensuite viendra la fin. Donc à travers ce chant, l'évangile a été diffusé à des millions de personnes. En fait, le Seigneur a besoin de personne Il n'a pas besoin de nous pendant cet évangile Mais il nous fait participants, frères et sœurs Pour travailler Et dans sa parole il dit que nous ferons de plus grandes œuvres Que lui l'a a fait En gros, je dirais aussi par là ben, Il n'a pas été dans beaucoup de pays Il est resté connu Israël Mais ben, nous, ben, physiquement, on peut aller dans plusieurs pays Vous voyez frères et sœurs Et quelle humilité de dire cela Comment le Créateur nous dit qu'on fera de plus grandes œuvres que lui Il est magnifique Vous voyez frères et sœurs, quelle humilité Donc en gros, il veut... Qu'on qu travaille, il veut que tu travailles L'église est appelée à travailler Quel est l'appel que tu as reçu Il y a des chrétiens qui ne savent même pas dans quoi le Seigneur les appelle Tu vois frère et soeur Ils sont comme perdus, ils ne savent pas où, dans quoi, dans quel champ travailler ils ont... En fait frère et soeur, tu dois savoir dans quoi le Seigneur t'a appelé Il t'appelle à œuvrer dans quoi Tu vois frère et soeur il ne t'appelle pas à copier sur moi ou copier sur, sur, sur, sur, sur nous. non Il t'appelle à faire selon ce que lui te demande de faire comme travail. Quelle est l'œuvre que tu as reçue Parce que la Bible nous dit qu'il a distribué des dons, des talents. On a tous reçu des, des, des, des dons différents. Et c'est le même esprit qui, qui derrière travaille. Qu'as-tu reçu mon frère, ma sœur Quel est le talent que tu as reçu Qu'as-tu fait pour le Seigneur Que fais-tu pour le royaume et j'aimerais encourager ceux et celles qui ont été timides Ceux et celles qui ont peur J'aimerais t'encourager Lève-toi Et va avec la force que tu as Au nom de Yeshua de Nazareth Mes frères et sœurs Va avec la force que tu as La force qui nous donne Alléluia Et dans Matthieu 13 verset 1er On lit Or en ce jour-là Yeshua étant sorti de la maison c'était assis près de la mare, la mer, plutôt. Excusez-moi. C'est assis près de la, la mer, et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que montant dans le bateau, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Donc, il est en train de bombarder la parole. <rire> le Seigneur est en train de, de, de bombarder l'Évangile, frères et sœurs, pour la foule qui était là-bas, mes amis. Et il en parle en parabole sur beaucoup de choses Il dit Voici que celui qui sème sortit pour semer Donc nous sommes des semeurs Donc toi qui évangélise Tu sèmes simplement la parole Tu vois frère et soeur Même si tu ne vois pas forcément des conversions à l'instant T Des baptêmes à l'instant T Laisse moi te dire que Le Seigneur opère dans ce que tu vas semer C'est une semence que tu as déposée C'est une semence qui est déposée Donc le, le Saint-Esprit fera croître à son temps convenable. Voilà pourquoi notre préoccupation à nous, c'est simplement annoncer. On ne doit pas convertir les gens. On doit prêcher la Bible, prêcher l'Évangile, se laisser conduire par le Seigneur, ouvrir sa bouche, il te remplira et t'annoncera ses vertus. Et c'est lui qui fera le reste, parce qu'il sait qu'il doit être sauvé. Il sait qu'il qu va accepter la parole. Et voilà pourquoi il veut sauver tout le monde. Il veut qu'on la prêche à tout le monde, afin que ça serve de témoignage. Waouh c'est beau la Bible les amis, c'est magnifique Voici que celui qui sème sortit pour semer, verset 4 Il sème et il tomba de la semence en effet à côté du chemin Et les oiseaux vinrent le et la mangèrent Mais une autre tomba le dans les endroits pierreux Où il elle n'avait pas beaucoup de terre Et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée Par la chaleur et ses chats. Parce qu'elle n'a pas de racine, Mais une autre, une autre tomba parmi les épines Et les épines montèrent et l'étouffèrent Et une autre partie tomba dans la bonne terre Et elle donna en effet du fruit L'un cent, l'autre soixante et l'un trente Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et les disciples s'étant approchés lui dirent Pourquoi leur parles-tu en parabole Et répondant, il leur dit Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume, des cieux mais quant à ceux, mais quant à eux, cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et en entendant ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Verset 14. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de, de Yahshaya, Isaïe, qui dit. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais. Et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez jamais. Voyez, oui, frères et sœurs, car le cœur de ce peuple est engraissé. C'est engraissé. Vous voyez, le cœur, là, leur cœur, s'est engraissé. Donc, ils ne comprenez plus rien. Voilà, voilà ce qui se passe dans, dans cette période des temps. Beaucoup de chrétiens sont engraissés. Ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus le message de l'Évangile. En fait, ils sont comme embrouillés. Alors que l'évangile, frères et sœurs, on doit l'approcher avec un cœur simple. Et la parenthèse que je vais ouvrir aussi, ouvrir aussi. malheureusement, frères et sœurs, il y a le péché, frères et sœurs, qui règne dans la chrétienté. Le péché, frère règne. mais d'une, Ça règne, le péché règne. Voilà pourquoi aussi l'évangile véritable ne peut pas être prêché correctement. Parce que beaucoup sont dans le péché. On ne peut pas prêcher bien la prédication, on ne peut pas prêcher la prédication. La, la, la prédication de la croix En étant soi-même ami du péché c'est pas possible C'est impossible frère et sœurs qu'il y en a qui vont le faire Mais c est, c est, c est le, ça c'est un suicide Parce que comment on peut prêcher, que, prêcher quelque chose Que soi-même on ne vit pas Ça c'est encore une folie À quoi sert-il de gagner le monde Si on perd son âme Ça ne sert à rien Donc autant la vivre et la prêcher Si on la vit pas Autant ne pas la prêcher Et de sauver son âme Mais comme beaucoup cherchent la gloire Vous voyez Une certaine gloire La gloire oui frère et soeur. Parce que beaucoup pensent que la gloire, enfin prêcher la Bible, c'est une gloire. Frère, ce n'est pas une gloire. Oui, frère et soeur. Donc quand on est dans le péché, on ne peut pas prêcher cette parole, frère. Mais ça sert à quoi de la prêcher dans ces cas-là? Si tu es dans le péché, tu pratiques le mal. à quoi sert-il de la prêcher? Oui, frère et soeur. Donc en fait, il faut sauver son âme. Il faut sauver son âme, frère et sœur. Euh, comment dire? Et, euh, et en, en la mettant en pratique, voyez frère, en mettant la parole en pratique, si, es dans le, dans, si tu pratiques la masturbation, le mensonge, tu couches en mariage, tu fraudes, tu triches, tu fais des fausses déclarations, tu es raciste, tu es dans les pensées impures, dans les critiques, dans, dans, dans le mensonge, les calomnies, etc., à quoi sert-il de prêcher la Bible, mes amis Vous voyez À quoi sert-il de prêcher la parole du Seigneur si, voilà, tu te retrouves dans toutes ces choses si nous nous retrouvons dans toutes ces choses, à quoi sert-il de prêcher la Bible Vous voyez, frère et sœur À être applaudi, à être adoré, à être acclamé, à quoi sert-il de prêcher la Bible en étant dans le péché Frère et sœur, voyez Voilà comment beaucoup d'églises se retrouvent dans quoi dans le, Beaucoup sont dans le péché, beaucoup, frères, dans le péché, mes amis. Beaucoup de, beaucoup de chrétiens de nom sont dans la pratique du mal, consciemment. Vous voyez, frère et sœur c'est le chaos Ils perdent leurs âmes Et ils perdent aussi les, les, les, les, les, comment dire, les, les hommes et les femmes Qui devaient hériter de, hériter de la vie éternelle Parce que chaque chrétien que nous sommes On a un travail à faire Donc chaque, chaque travail que le Seigneur nous demande de faire eh bien, A pour résultat de sauver On ne fait pas une œuvre pour se glorifier On ne fait pas une œuvre pour En fait la raison pour laquelle nous faisons une œuvre pour le royaume des cieux C'est pour sauver Pas pour autre chose Mais pour sauver les âmes donc, ne pas faire le travail que le Seigneur nous demande de faire, frère, tu t'exposes en fait à, à, comment dire, à être jugé. Je vous dis la vérité. Et il le dit hein, Paul, hein, malheur à moi, il dit. Malheur à moi si je ne prêche pas, comment dire, l'évangile. Frère, on ne se rend pas compte. Il dit malheur à lui. Hein. Voilà là, la portée de, du fait de faire, d'annoncer l'évangile, frère, c'est. Frères, on est sans excuse là mes amis là. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, il dit. Donc toi qui prêches pas la parole, malheur à toi. Hein. Tu prêches jamais la Bible. Jamais tu prêches la parole aux gens, tu es assis depuis des années des siècles à la même place au sein de l'église comme si être chrétien c'était d'être assis à l'église. Voyez frères et sœurs, euh, siècle après siècle, année après année, c'est pas c'est pas ça le chrétien. Oui, il faut communier, mais être chrétien, c'est aussi à la mission. C'est travailler, faire. Tu as fait quoi pour le Seigneur quel, quel, quel, quel est le bilan Faisons le bilan, frère et sœurs. Faisons le bilan. Qu'as-tu fait pour le royaume Qu'as-tu posé comme acte pour le royaume Qu'as-tu bâti pour le royaume Dans quoi tu es pour le royaume Que fais-tu pour le royaume On se pose. Pose-nous la question. Parce qu'on est chrétien, on doit faire le bilan. Bref, oui, ouais, frère, frère et sœurs. On doit faire le bilan. On a fait quoi pour le royaume tu travailles pour qui Pour le royaume ou pour ton église Pour le royaume ou pour ton pasteur Tu travailles pour qui Pour qui travaillons-nous Oh Seigneur. Tu rends des comptes à qui Au Seigneur ou aux hommes À qui tu rends compte Pour l'œuvre que tu fais Je dirais oui, faut, normal, On dirait oui, c'est normal, entre frères et sœurs, de, de euh, comprendre le message. On se dit les choses par rapport à l'œuvre, etc. On, voilà, il y a, ça, ça s'est passé comme ci, comme ça. Il n'y a pas de problème par rapport à ça voyez oui, frère et soeur? Mais beaucoup pensent que le, le rémunérateur, c'est le pasteur. Le rémunérateur s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que nous, ce, notre récompense sera grande dans les cieux. Beaucoup n'auront pas de récompense. Peut-être seront sauvés par la grâce du Seigneur. Arrivés au ciel, ils n'auront pas de récompense. Le Seigneur leur dira, quand je vous ai envoyé faire mon, mon œuvre là, vous n'avez l'avez pas fait, pourquoi parce qu'en bah, en fait on ne voulait pas que vous le fassiez Parce qu'on ne voulait pas que tu fasses comme ça Parce qu'on t'a dit d'arrêter de faire comme ça On t'a mis dans autre chose que moi je t'ai demandé Beaucoup vont perdre leur récompense Beaucoup de chrétiens perdront leur récompense mes amis Je vous dis la vérité Parce qu'ils n'ont pas été dans le champ Dans la moisson dans, dans, dans ce, ce pourquoi le Seigneur, le Saint-Esprit Les a établis, les a appelés Oui frère et soeur Oui frère et soeur On doit être dans, la, dans, le, dans, dans le champ que le Seigneur a prévu pour nous. Tu vois frère et sœur. Tu es au Maghreb. Eh Laisse-moi te dire que le Seigneur veut sauver le Maghreb à travers toi. Tu es aux Antilles. Il veut sauver les Antilles à travers toi. Tu es dans le pays où tu es. Il veut sauver ce pays à travers, euh, à travers toi. Là, là où tu es. Voilà pourquoi tu dois semer la parole. On doit semer la parole. Semer l'évangile. Et au euh, verset 4. On va reprendre Matthieu 13 verset 5. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha, sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre parmi, euh, partie tomba dans la bonne terre, voilà, on l'a déjà lu, voilà, excusez-moi, verset 9, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et les disciples s'étant approchés, lui dit on va, verset 10, on va relire,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 Qui dit « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais. Et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez jamais. Car, leur cœur de ce, le, car le cœur de ce peuple s'est engraissé et de leurs oreilles, ils ont entendu avec difficulté. » Waouh !« Ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne, qu ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. » Vous voyez, on comprend de leur, du cœur. En fait, c'est du cœur qu'on comprend la parole. Ce n'est pas de notre intelligence... Euh, humaine, mais c'est du cœur frère et sœurs, ça se passe au niveau du cœur donc quelqu'un qui n'a pas beaucoup de, de, de diplôme ne te dit pas je ne peux pas prêcher la parole du Seigneur je n'ai pas de diplôme, ça n'a rien à voir frère et sœur bon, je n'ai pas fait de cours de théologie, je n'ai pas été dans une école, mon ami ça n'a rien à voir tout ça c'est pas ce que nous dit la Bible <rire> la Bible ne dit pas qu'il faut aller dans des écoles pour apprendre, la, pour apprendre le Créateur, non non non non ce n'est pas à révélation frère et sœurs. cette parole-là quand on, on, on, on, on l'accepte, en fait, ça, en fait les écailles tombent de nos yeux et on la, on la comprend Mes frères et sœurs Qu'ils ne comprennent de leur cœur Qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Mais bénis sont vos yeux Parce qu'ils voient et vos oreilles Parce qu'elles entendent Amen, je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes Ont désiré voir ce que vous voyez Et ne l'ont pas vu Et entendre ce que vous entendez Et ne l'ont pas entendu Vous donc entendez Vous donc entendez la parole de celui qui sème donc, quand nous sémons-là, ces c'est les oreilles qui écoutent. Les gens, des fois, font semblant, ils écoutent. Ils écoutent. Il y a pas de... En fait, les oreilles, là, il n'y a pas de porte, ça rentre. ça rentre. Les gens entendent directement. Ils entendent euh, la, la parole. Ils font. Il y en a même qui éteignent leur téléphone portable. Ils éteignent le, le casque. Ils éteignent les écouteurs. Je vous dis la vérité. À condition que tu annonces le, la parole, euh, euh, comment dire, le, le, le, la parole véritable, véritable du Seigneur. Attention, il faut l'annoncer euh, véritablement. Attention, mes amis. Vous voyez parce que la parole du Seigneur doit transpercer les cœurs Elle ne doit pas caresser la chair frère et soeur Non, non, non, non C'est le cœur que la parole vise Le cœur de l'homme Alléluia Elle ne doit pas viser la chair Mais le cœur de l'homme Et quand le cœur est touché là mes amis c'est fini Quand le cœur est touché là c'est oh, Tu plantes tes péchés Waouh. Verset 19 Lorsque quelqu'un entend la parole du, du royaume et ne la comprend pas Le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur C'est celui qui a reçu la semence Le long du chemin C'est-à-dire en fait a, Quand on, a, on annonce la parole dans, Peu importe l'endroit on, on a ces quatre terrains là Vous voyez frères et soeurs Donc la parole tombe dans tous ces cœurs là, là Et on lit les des cœurs différents ça mes amis Regardez Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume il ne, la, il ne la comprend pas Le mauvais vient et arrache Et arrache euh, voilà, il vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. Vous voyez Et euh, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Donc on rencontre souvent des personnes, tu vas rencontrer des personnes, des chrétiens aussi dans les églises, ils sont aussi dans les églises. Oh, ils sont joyeux, tout ça, ils écoutent la parole, ils sont joyeux, alléluia etc. Waouh, waouh, quelle parole, waouh, waouh, la parole m'a touché, la parole m'a, oh la la, la parole, oh là là, Seigneur, merci, merci, merci. J'ai été béni, et après on lit quoi Mais immédiatement, mais en gros, euh, voilà, on mes immédiatement là avec joie, verset 21. Mais il n'a pas, pas de racine en lui-même, et il ne tient qu'un temps. Donc il y a des chrétiens qui vont tenir qu'un temps, un temps seulement, et après ben, ils vont retourner dans le monde malheureusement, retourner dans le péché, retourner dans, dans, dans le mal, parce qu'ils ont cru pour un temps seulement, vous voyez. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, immédiatement, ils trébuchent. Il y a des chrétiens comme ça. Ils n'aiment pas la persécution, en gros, ils n'aiment ils pas la persécution, la tribulation, dès qu'il y a des choses comme ça qui arrivent, ils ne vont pas persister, ils ne vont pas résister, ils ne vont pas persévérer, ils vont abandonner. Malheureusement, voilà pourquoi nous devons la Parole nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. On doit se faire violence, frères et sœurs. Voilà, même si c'est dur, il y a des persécutions, il y a des combats, frères, on doit persévérer, mes amis. Persévère, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Et surtout les gens qui reçoivent la Parole aussi, comme je l'ai dit, quand, quand on va évangéliser, eh ben c'est ce genre de cœur aussi que, que malheureusement, enfin, c'est pas évident. Voilà, on va pas, Il y a quatre cœurs. Hein. Voilà, comme le dit la Parole, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En fait, ça résume aussi ce passage-là, en fait, que beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus, par rapport à ces quatre terrains, ces quatre cœurs, vous voyez. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Et il ne tient qu'un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, on dit à cause de la parole, hein, à cause de la parole. C'est-à-dire que, quand, comme aujourd'hui, il y a, y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés à cause de la parole véritable, ils vont la diluer ils vont se, ré, se, se faire croire toujours être chrétiens, ils vont, par, ils vont participer aux réunions, ils vont aller à l'église, tout ça, mais en fait, ils se, en fait, ils se mentent à eux-mêmes en fait, pourquoi? Parce qu'ils ben, ne ils, en fait, veulent plus vivre cette parole véritable, pourquoi? À cause de la persécution, donc comme il y a la persécution, beaucoup vont abandonner cette parole véritable pour changer de message, changer d'évangile, changer de parole, parce que ben, cette véritable parole de la croix Emmène trop de combats, trop de persécutions Donc ils, ils vont la diluer C'est triste hein? Ils vont la diluer Voyez Et celui qui a reçu la semence parmi les épines C'est celui qui entend la parole d'Elohim Voilà, du créateur hein? Mais en qui les soucis de cet âge Et la séduction des richesses Étouffent la parole Et la rendent stérile mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il produit en effet du fruit, l'un sang, l'autre sang, l'autre trente. En fait, le chrétien qui reçoit la parole, celui qui reçoit la parole, frère et sœur, ben euh, euh, dans, dans, enfin, dans, dans la bonne terre, eh ben, il va œuvrer, il va porter du fruit, il va grandir, il va grandir, il va grandir, grandir et grandir et grandir et grandir et grandir et grandir. Et grandir, et grandir. Voilà pourquoi il faut persévérer, frères et sœurs. Ça va porter du fruit. Cinq ans après, la personne va, va se rappeler que, de, de cette parole-là. Et en fait, le, et après le Seigneur va faire croître. Vous comprenez Vous frères et sœurs Donc, ne reste pas oui, les gens n'ont pas entendu. Ils n'ont pas accepté. frère. c'est le Seigneur qui va faire le travail. Ce n'est pas toi. Nous, nous prêchons et c'est le Seigneur qui fait croître. Vous voyez, frères et sœurs Vous frères et sœurs Alléluia donc voilà frères et sœurs. Donc euh, Bonne soirée frères et sœurs. Que le Seigneur soit glorifié Soit béni dans vos vies Donc n'hésitez pas s'il y a des questions Et euh, par la grâce du Seigneur On a eu beaucoup, pas mal, beaucoup de demandes Enfin on reçoit pas mal de demandes quand même Où les Des gens nous demandent euh, Où est euh, Où est l'église Tout ça où, où, où est notre église En fait on n'a pas d'église en fait en vérité nous sommes des missionnaires, et euh, de manière spontanée, on fait des, des conférences, comme vous pouvez le voir sur nos, nos réseaux, on fait des conférences quand le Seigneur, le Seigneur nous met à cœur. Et, euh, et par ailleurs, ben, je pense qu'on va quand même mettre bientôt hein, euh, des temps de, de partage dans, dans les maisons. Voilà, on va se réunir dans un peu dans les maisons, pour faire un peu des temps de partage dans les maisons, pour nous encourager. Et ce sera sur Sergi. voilà. Et nos conférences, lorsqu'on les fait on les fait en particulier sur Sergi. Et euh, voilà, on est plus sur Sergi lorsqu'on fait nos programmes, etc. Et euh, je ne sais pas, on va, voir, on va voir pour s'organiser pour cela, pour diffuser en fait, euh, comment dire, euh, pour, voilà, pour, pour ceux et celles qui nous demandent de se réunir, on va voir comment ça nous conduit à mettre ça en place, des temps de partage dans les maisons, et on verra pour le diffuser euh, pour le diffuser en direct, comme ça ben, ceux qui sont au loin pourront quand même euh, participer à ce partage en église de maison. C est, c est, si le Seigneur le permet. Donc euh, on verra même peut-être pour filmer, hein, on verra si on, on filme, on filme carrément, on verra comment le Seigneur nous conduira à, à, à faire. Mais je crois qu'on va, va voir pour filmer, pour filmer, euh, voilà, comme ça ben, vous encourager aussi. On verra pour filmer ces temps de partage et. Euh, pour les, les diffuser par la suite euh, euh, sur nos réseaux pour encourager les frères et sœurs dans les nations donc voilà frères et sœurs que le, que le Seigneur soit béni et on, si le Seigneur permet on va voir, même voir pour diffuser en direct, carrément en direct hein, en, en vidéo euh, direct donc voilà frères et sœurs et, euh, donc euh, je pense que c'est un temps aussi, le Seigneur nous permet aussi de de se retrouver aussi en maison, hein, en petit groupe en maison et euh, c'est magnifique, voilà donc du coup voilà, et ceux qui veulent prendre le baptême vous pouvez nous contacter sur le chat si vous voulez, ou soit par mail. Voilà, contactevdn.org. Et on vous annonce aussi un changement de RIB qui va avoir lieu sur notre site pour ceux qui nous soutiennent. Parce qu'il y a des frères et soeurs qui ont mis des virements permanents. Chaque mois, il y en a qui nous soutiennent. Gloire au Seigneur, on vous bénit pour ça. Et c'est encourageant. Ça nous touche, ça nous fait chaud au cœur de voir que. Euh, vous nous soutenez aussi et que le, que le Seigneur soit béni donc, euh, donc voilà à bientôt frères et sœurs soyez bénis, Amen